Et salut à tous, c'est Skashper, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en compagnie de alpen C3. Bonsoir. Sur la map 10 euh... Minutes Parcours, voilà. Euh, c'est une petite euh, map que je trouvais, qui a été faite par euh, quelques youtubeurs je crois, et que j'aime bien, donc bah, je fais également la faire, voilà. Euh... Donc, euh, pour... Cette map, voilà. Je, donc Je vais vous montrer les settings qu'on a fait, puis après, on va direct commencer. Voilà. Alors, on a fait quoi On a mis invisibilité, euh, c'est où Invisibilité off, et puis ouais, on off. en on. Voilà. Gros settings, hein. De toute façon, c'est pas compliqué à paramétrer ces genres de map, c'est ça qui est bien. Bon, et ben, euh, donc euh, voilà, on va commencer direct. Euh, où est tout J'y suis euh, au spawn, moi. Voilà, alors, on est avec alban 7 3 Bonsoir. Bonsoir. Vous voyez ton cou avec ta capuche quand tu baisses ta tête. Voilà, tu verras dans la vidéo pire. Euh, donc, click to play, c'est là. Attends. Oui. Moi, je vais me mettre en caleçon. Hop. Plutôt <rire> en caleçon, vas-y. Alors, on met quoi 10 minutes mode ou free to play mode Bah... Euh... On va mettre 10 minutes d'abord Ouais, Clique tout plein. Regarde, mon... Regarde le dessous de mon skin. Oui, pardon. J'ai fait un peu comme toi, tu vois. Bonsoir. Ah. On reconnaîtra l'arbre bleu. Est-ce que vous reconnaîtrez la référence avec cet arbre bleu Aha. Si vous la reconnaissez, dites-le en commentaire. Voilà. Ouais. Euh, du coup, bah, 10, 10 minutes, minutes mode. mode. 10 minutes ouais. parcours. Ouais. by Phantom Music, toi qui... Voilà, donc euh, ouais. je, je, fais un, je fais un jump en, en caleçon. Ouais. Et, là, <rire> et c en chaussette. Et c'est parti. Ouais. Euh, alors, hop, hop. ah d'accord, ok. Ah oui, ok. <rire> Carico qui est sur l'autre serveur, il dit il y a de la laine rose partout. <rire> ouais, parce qu'on a fait un petit peu du caca. <rire> euh, euh, où est-ce qu'on va ah, Très bonne question. C'est par là. Merde. Donc on a 10 minutes, hein. Ouais. Ah oh, putain non. Bon si vous comprenez un peu l'anglais, oh. voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. Ouais. Et donc euh, bah en gros le but est de jumper donc bon il y aura sans doute beaucoup d'avances rapides. Ah. Bref. Secret What? est viré. <rire> Ce petit. Ah. C'est ça. Non putain toi <rire> c'est le mec qui se ouais. vénère juste au premier temps. Oh skip, balestec ouais, yeah. yeah, yeah. J'aime pas les jump de glace J'avoue mais oh, c'est pas possible <rire> Le mec il arrive pas à jump sur le premier jump de la laine Non <rire> Oh, non. oh, oh mais c'est eh, la galère à revenir je te plaît Donc il euh, y'a a aussi euh... bon donc là il ya tous les blocs Donc vous verrez il y aura des effets différents euh, on peut reset le level ou skip le level ou terminer le game. D'ailleurs, je vais garder ça en main. Voilà, ça peut nous être utile qui... pour gagner du temps. Alors. Moi, du coup, j'ai un peu avancé. Oh, C'est pas ça. Eh <rire> oh, Et... Ça fait bien que me voit le loup. Le, le lolo Alors, hop et gay. La mutation. Oui tu. Yes, j'ai fini. C'est là. Ah, oh, on l'a déjà fait celui-là. Yeah. Oui, on a testé la map un petit peu avant. Ah, oh, il était oh, chiant celui-là. Les jumps et puis ah, si la map était bien quand même. Oui. Et Pour il... pas faire une vidéo, ouais, regardez, et puis en fait c'est de la merde. <rire> Notamment, oui. Eh, j'ai fini. Alors, on a quoi oh, là non. Ah ouais, je la connais. C'est un truc euh, Far West. GG, GG à toi. Merci. Alors, et en fait là, sur ces blocs-là, il faut se sniquer pour euh, tenir au plafond. Voilà. En gros, on s'accroche avec la tête. Alors, euh, c'est où là C'est là. Ici, ici et ici. Fuck. Non Et on entend de la lave. Moi j'entends de la avoue. Dame, en tout cas. Ouais. C'est pas très rassurant oh, dans non. une oh, non. putain dans une maison qui est euh, tout en bois en fait. Oh non oh, Putain non, je suis bloqué Bloqué Bon bah tu recèches oh, ou tu Non t'inquiète. Non non je pouvais tomber sur des sur des bûches un mais peu non, plus bas. mais mais ce t'es con Mais t'es con ce spirit, c'est pas possible. Con comme jamais. Oh putain non aussi une chose à dire c'est que euh, normalement sur ma bannière il y a écrit euh, ouais t'es gâte un stream par semaine mais bon là en vrai je peux pas trop streamer en ce moment euh, parce que ma connexion internet c'est pas encore trop ça je ah. je... Moi je sais pas, bien sûr. Je vais me faire. Ah, je vais me faire. Je vais me faire. on veut dire il est pas le... euh, bah, en il fait, est pas le... le... il est Ah oui, ça pas il Ah pas il c'est Il reste mmh. 5 secondes. ouais bon, bah égalité GG. Ouais. ouais. Six, level 12 penalty 6. à ah, moi aussi. Bon bah voilà. Bah GG. exactement égalité. Bon, ça c'est bah allemand ça c'est 3 M sky spirit one the game. En vrai, c'est trop marrant. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Squid Spirit. Au revoir. Pose bleu. Ouais. Euh, j'ai dit ça très vite. <rire> T'as tracé, mon gars. Au revoir.